Si l'on souhaite avoir un clavier qui puisse écrire dans plusieurs langues, tout d'abord, nous allons dans les paramètres, clavier, disposition. Normalement, par défaut, cette case-là est cochée. Donc, nous la décochons, et nous ajoutons un autre clavier. Alors là, je vais prendre, par exemple, en arabe. Le clavier virtuel se trouve ici et s'appelle dans on Onboard. Je vais le mettre en lien avec manip. Donc je vais le rajouter au tableau de bord 0 celui qui est en haut. Voilà, il est ici ma maintenant. Et voilà à quoi il ressemble. choix de la langue, dans tableau de bord nous ajoutons un nouvel élément qui est disposition du clavier. Étant donné que le clavier je l'ai mis en français et en arabe, ici en cochant on voit que cela change bien la langue.